Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Boucher. aujourd'hui 30e journal de cas. Voici la page du jour. J'essaie de la faire entrer dans le cadre. Alors tout d'abord, on y voit un homme qui fait un signe de la main, qui fait ce geste-là, tout simplement. C'est un signe qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le roman et dans les illustrations à venir. Et puis euh, il y a des fleurs, ce sont en fait des fleurs de glaïeul, si vous ne l'aviez pas deviné. Et euh, en arrière-plan, eh bien, on voit tout simplement une ville en feu. Alors euh, je vois qu'il n'y a plus de batterie là. En fait je devrais recharger les batteries en fait, euh, entre les vidéos, ce serait intelligent. Donc ça va sans être coupé avant que je dois revoir. Et puis je pense que l'incendie ressortira mieux une fois la planche scannée en fait. Et euh, eh bien j'ai peut-être le temps de finir la vidéo quand même. Donc c'est une planche qui m'a demandé pas mal